J'ai décidé de faire une chaîne YouTube, cool ta vie, sur euh, les LGBT, sur euh, trucs comme ça quoi, le genre, le féminisme, quoi, tu veux que je t'aide Non mais j'ai pas dit que tu devais m'aider, fais ce que tu veux, je me fous, tu pourrais au moins t'intéresser, minimum. Vas-y, fais ton truc, démerde-toi, t'as pas besoin de moi pour ça, on oh, va te faire foutre. LGBT... Vous pouvez me rappeler ce que ça signifie Voilà quelle a été la première question de mon directeur de mémoire lorsque je lui ai annoncé mon sujet, euh, qui est, je le rappelle, sur les communautés LGBT en ligne. En même temps, as fait exprès d'utiliser cet acronyme pour qu'ils comprennent pas. T'as les jetons. Que ok, je te laisse. Le fait est que beaucoup de personnes ignorent aujourd'hui ce que LGBT signifie, et euh, ils ignorent encore plus pourquoi on peut mettre un plus après LGBT, et pourquoi c'est même important de le faire. Chérie, les gens s'en branlent. Commençons par le commencement avec la signification des lettres L, G, B et T. Tout d'abord, il y a le L pour lesbienne. Lesbienne est un terme qui désigne les femmes qui sont attirées sentimentalement et ou sexuellement par d'autres femmes. Autrement dit, pas par des hommes. On entend aussi le terme homosexuel. C'est plus propre en société, disons. Et ça, même si c'est encore tout rapporté au sexe. C'est un autre sujet, mais si t'as envie de parler, vas-y, je t'en prie, continue Puisque c'est si gentiment demandé, la lettre G c'est pour gay, avec un Y et pas un I, même si c'est vrai que les gays peuvent être vachement gays des fois. Cette blague ne fonctionne qu'à l'écrit. Pour reprendre ta formulation, un gay c'est un mec qui est sentimentalement et ou sexuellement attiré par d'autres mecs. Encore une fois c'est synonyme d'homosexuel, en plus familier, mais encore ça se discute. Ensuite nous avons le B pour bi. Et notez qu'elle dit pas bisexuel. Un bi est une personne attirée sentimentalement et ou sexuellement par les personnes de même genre que lui ou des personnes de genre différent. Autrement dit, ça peut être un homme qui va être attiré par les femmes et par les hommes ou une femme attirée par les hommes et par les femmes. On en arrive au T et c'est là que ça se complique. Pour ne perdre personne, nous nous contenterons aujourd'hui d'une définition très schématique. Qui nous vaudra sans doute quelques pouces rouges et des commentaires assassins. Je vous jure qu'un jour nous ferons une vidéo entièrement consacrée au T et à toutes les subtilités de cette lettre. Voire même plusieurs. J'approuve à 200%. T, c'est pour trans. Une personne trans c'est une personne dont l'identité de genre correspond pas avec le sexe biologique. Certains diront que les trans sont nés dans le mauvais corps. Mais nous, on n'aime pas du tout cette expression. Nous y reviendrons une autre fois. Voilà pour le LGBT, lesbienne, gay, bi, trans. Cet acronyme rassemble tout un tas de communautés en fait, et il est utilisé à toutes les sauces. droit LGBT, cinéma LGBT, presse LGBT... Mais peut-être avez-vous remarqué que certaines personnes rajoutent un plus derrière l'acronyme LGBT Le fait est que dans cette merveilleuse communauté, considérée comme en dehors de la norme, à cause de leurs amours, leur sexualité, leur genre, il n'y a pas que les lesbiennes, les gays, les bi et les trans. Une communauté rassemblée par les discriminations dont les membres sont victimes. Ajouter un plus à LGBT, c'est en quelque sorte prendre en compte toutes les petites communautés qui n'ont pas été citées. Et c'est là qu'on en arrive au merveilleux et imprononçable LGBTQIAAP+. En anglais ça sonne mieux. LGBTQIAAP+. Q pour queer. C'est un terme anglais hyper vague pour désigner euh, toutes les personnes qui ont des amours, une sexualité, une identité de genre un petit peu en dehors de la norme, comme on pourrait dire. A l'origine, c'était une insulte que les communautés LGBT se sont réappropriées au fil du temps. On fera une vidéo sur le queer, promis. I pour intersexe. Avant, on utilisait le terme hermaphrodite. Les intersexes sont, pour simplifier, des personnes ayant un sexe ne pouvant pas vraiment être définies comme mâle ou femelle. Et parfois opérées à la naissance, pardon, mutilées, pour que le médecin puisse cocher M ou F sur l'acte de naissance. Ces personnes existent pour de vrai, c'est pas une blague et c'est naturel. Le premier A c'est pour asexuel. Une personne asexuelle, c'est une personne qui va pas ressentir d'attirance sexuelle pour quelqu'un d'autre et ce quel que soit son genre. Et non, ça n'est pas une maladie. Le second A pour A genre. Les personnes A genre ne se sentent ni homme ni femme, ni même les deux. Euh, disons qu'ils sont de genre neutre. Et encore cette définition va faire grincer des dents. On terminera avec le P de Pan. Une personne pan ne sera pas attirée sentimentalement et ou sexuellement par un genre en particulier. Pour expliquer l'orientation sexuelle, les pans disent souvent qu'ils ne sont pas attirés par un homme ou par une femme en particulier, qu'ils sont attirés par une personne dans son intégralité. Autrement dit, le sexe et le genre ne sont pas des critères pour eux. Et bien sûr, il y a des tas d'identités dont on n'a pas parlé. Des tas de lettres, il y aurait de quoi faire tout l'alphabet, mais on y reviendra. Et déjà, si vous retenez tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ce sera pas mal. La semaine prochaine, un surprise. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, c'était Prince et Princesse. Tu déconnes, c'est quoi ce nom de merde Ça va, c'est ma chaîne, c'est moi qui décide.